Bonjour, bienvenue à l'émission Conseil de Sagesse et d'Excellence. Je suis le pasteur Isaac, pasteur associé à l'Assurance des ministères. Aujourd'hui, je vais vous encourager à toujours être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est l'Esprit d'amour Si vous voulez marcher dans la plénitude de l'amour de Dieu, il est important de marcher dans la plénitude de l'Esprit. Le Saint-Esprit va vous aider facilement à marcher dans l'amour. Vous savez, l'amour n'agit pas, ne se manifeste pas avec notre intellect on manifeste l'amour à partir de notre esprit. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous aider à marcher dans l'amour. Et on va voir tout sur la base de l'amour soyez remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va vous aider à marcher dans l'amour. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va nous aider à marcher dans l'amour. C'est l'esprit d'amour. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, en d'autres termes, l'amour agapé va dominer notre vie. L'amour agapé va dominer notre esprit. L'amour agapé va dominer notre âme, nos pensées, nos, nos émotions, va influencer c'est notre corps, notre cerveau. On va faire tout sur la base de l'amour. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, chaque jour, d'être rempli du Saint-Esprit. Vous allez voir que vous allez vivre dans l'amour de manière naturelle, mais naturellement, surnaturellement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.